petite séquence, un petit travail d'équilibre. Je vous propose de commencer debout, les deux pieds largeur du bassin. Grandissez-vous, rentrez le ventre, étirez la taille et la nuque. Passez le poids du corps sur votre jambe. Montez le genou, attrapez-le avec la main, étirez votre taille et projetez votre bras dans une belle verticale sans monter les plos. Essayez de fermer les yeux pendant 3 secondes, 3, 2, 1. Projetez lentement le dos dans un autre plan en ouvrant le bras par le coude, le poignet et portez la main le plus possible en opposition au genou tenu par la main. Revenez par un trajet aérien. Vers le plafond. Projetez votre jambe dans un plan horizontal si vous le pouvez, tout en maintenant votre dos bien étiré, puis passez lentement votre jambe vers l'arrière en expirant, en rentrant le ventre, en projetant les bras dans votre champ visuel légèrement ouvert. Puis tentez d'allonger la jambe de terre tout en projetant les bras dans un plan vertical et en ouvrant le buste et le regard. Puis revenez vers le sol en déposant les deux mains assez près du pied. Poursuivez par un étirement des muscles du dos avec une projection tête sol et pied plafond. Fléchissez lentement, redéposez votre pied et déroulez votre colonne vertébrale en relâchant bras, épaules, reconstruisez votre dynamique d'eau. Cet exercice est bien sûr à faire de l'autre côté en sollicitant l'autre jambe. À bientôt